Je suis Chérazane, je viens de France, je fais cette vidéo de France. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer ma situation. Il y a un an, le 13 décembre 2021, moi et mon ex ça s'est fini. Mais bien avant ça, lui et moi ça reprenait, ça finissait, ça reprenait, ça finissait. Il euh, n'y a jamais de coupure définitive, sauf que le 13 décembre 2021, lui et moi, ça s'est fini définitivement. Il a décidé de me quitter définitivement. Du coup, j'ai fait appel au grand professeur Maître Alain Macou et ses génies qui m'ont aidé, qui ont pris du temps pour moi, qui ont été là pour moi. Donc, je cherche à remercier Monsieur Maître Alain Makou et ses génies pour tout le travail qu'ils ont fourni, pour le, tout le temps qu'ils ont pris pour moi à m'aider, à être là pour moi, à refaire revenir mon ex que j'ai aimé et que j'aime et que j'aimerais toute ma vie. Du coup voilà, donc je tiens à remercier monsieur Maître Alain Makou et tous ses génies pour le travail qu'ils ont fait.